Franchement, pas ouf, pas ouf. C'est quand même beaucoup mieux. Comment ça va, les amis Vidéo exceptionnelle. Regardez mon large sourire. J'ai rarement été aussi heureux de faire une vidéo parce que franchement, c'est un rêve qui se réalise. Le rêve d'entrer tout simplement dans un club de foot professionnel. Donc, j'ai signé, comme vous l'avez vu, à la S Monaco eSport pour devenir, en quelque sorte, l'animateur de la chaîne AS Monaco et notamment sur Twitch. Donc franchement, je suis vraiment très très heureux, très heureux notamment de rejoindre mon ami, mon frère Idekun, hein, que vous connaissez tous et avec qui je vais faire les Mardis Débats puisque oui, les Mardis Débats vont revenir. Mais comme je vous l'avais annoncé, on va step up, on va passer un gros cap et là, les mardis débats vont vraiment être de qualité exceptionnelle. Mais encore une fois, je vous en parle. Juste après, je rejoins la S Monaco eSport. Et donc, c'est vraiment une fierté de rejoindre la meilleure équipe de foot eSport. Puisqu'en fait, déjà, bah, sur PES, ils étaient numéro 1. Hein, et je suis heureux de rejoindre Ousma Kabil, le triple champion du monde PES. Là, je sais que sur eFootball, il va tout déchirer. Je suis vraiment Trop, trop, trop content et je suis également très heureux de rejoindre bah, l'Aventure Fifa puisque Mino et Redia qu'on rejoint l'AS Monaco cette saison, deux joueurs exceptionnels qu'on ne présente plus. Et à mon avis, avec ces deux roadsters énormes, vous allez entendre parler de l'AS Monaco eSport beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois cette saison. Donc vraiment, encore une fois, une grande fierté. Comme je vous l'ai dit, du coup, j'ai signé à l'AS Monaco eSport pour intervenir. Sur la chaîne Twitch de l'AS Monaco. Donc voilà, grande fierté. Mais vous vous demandez, Luthor, qu'est-ce que tu vas faire sur la chaîne Twitch de l'AS Monaco ben, La première chose que je vais vous annoncer, puisqu'il y aura bien sûr plein de surprises, mais la première, c'est le retour des mardis débats. Et vous l'aurez compris, les mardis débats vont avoir lieu sur la chaîne Twitch de l'AS Monaco. Je serai accompagné de Hidekun. Et ça, c'est un plaisir d'être avec mon ami, mon frère. Et on va bien sûr faire des débats. Incroyable cette saison. Et on va commencer par un petit débat qui, je pense, va intéresser beaucoup de monde puisqu'on va parler d'e-football, la sortie d'e-football et vous allez avoir nos avis sur la sortie d'e-football. Mais bien sûr, que serait un mardi débat bah, Sans un invité exceptionnel. Pour la première, on a choisi d'appeler justement le triple champion du monde, Ousma Kabil, qui va venir débattre avec nous. Alors, vous vous doutez bien que tous les trois, on n'a pas du tout les mêmes avis. Moi, mon avis, vous l'avez entendu quand même beaucoup de fois en live et en vidéo. Il pour l'instant, vous ne l'avez pas entendu. Pourquoi il se réservait justement pour le mardi débat qui arrive mardi prochain Et Ousma Kabil, l'avis du triple champion du monde qui a toujours un point important dans la communauté. Quel va être son avis Sachant que lui, il est obligé d'être un petit peu optimiste vu que bah, c'est son boulot d'être euh, joueur professionnel. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de faire ça avec vous cette saison et de rejoindre encore une fois le club que j'aime par-dessus tout, l'AS Monaco. Dites-moi dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous voulez comme invité et comme sujet et qu'est-ce que vous voyez dans l'avenir. En tout cas, on se rejoint très bientôt sur la chaîne Twitch de la S Monaco, notamment mardi prochain. Et ce sera 19h, 20h30, toutes les semaines, votre rendez-vous a pris avec Luthor, avec Idecoun et avec plein d'invités. Je vous fais des gros bisous, les gars. Ciao, ciao.